On termine l'ensemble de ces communications par deux témoignages euh, qui me paraissent assez bluffants euh, d'un pédiatre qui travaille ici à Jeanne-de-Flandre et qui, euh, qui vient d'avoir un petit garçon euh, et qui a pu bénéficier donc, du congé paternité, euh, donc Kevin Leduc, et puis euh, de M. Pascal Vanorme, euh, qui a fait un choix bien particulier, qui est papa de deux, de deux enfants. Euh, qui a fait le choix d'arrêter sa profession de, de cadre supérieur et qui a choisi le, le métier de père. Et donc, c'est de ces témoignages-là dont on va entendre parler euh, pour vous deux. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cet après-midi autour de la paternité. En effet, je suis papa d'un petit Lucien depuis octobre dernier et j'ai bénéficié du mois de congé paternité quand j'écoute tout là tout cet après-midi je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit finalement et ça oui ça, ça témoigne bien de toutes ces données scientifiques qui ont été dites. En janvier 2021 quand on a appris avec mon épouse à sa grossesse. On a commencé à nous euh, projeter sur euh, le bébé idéal qu'on qu voulait et comment euh, réussir la, la grossesse euh, en termes d'alimentation, d'activité physique, de gestion du stress. Euh, on a modifié un petit peu notre quotidien pour éviter les, les toxiques de l'environnement, les perturbateurs endocriniens. Tout ça sous cette dynamique-là des 1000 jours. Euh, on a essayé de se préparer à être de bons parents pour notre enfant idéal qu'on imaginait. Les enjeux étaient déjà bien élevés. Euh, la grossesse s'est bien passée. Lucien est né en, en, le 3 octobre euh, à, à Roubaix, deux semaines avant la date euh, de l'accouchement. Euh, il a vite été euh, catégorisé comme euh, bébé intense, les, les, baby, les bébés aux besoins intenses, qui est... Euh, euh, très excitable, à pleurer euh, très vite, très tonique, euh, avec des réflexes archaïques euh, qui le déstabilisaient beaucoup, euh, avec un bébé qui avait besoin pour s'apaiser, d'être beaucoup porté, beaucoup euh, euh, mis au, au sein. Et on, finalement, on a vécu euh, les, les premiers jours de vie euh, 24 heures sur 24 en, en, en peau à peau. Ma femme et, et lui et, et, et moi et lui. Quand on est retourné à la maison, c'était compliqué. Lucien il pleurait beaucoup, facilement plus de 15 heures par jour. Les premières semaines de vie, c'était impossible de le poser allongé, parce qu'il avait un reflux acide qui le réveillait toutes les 20 minutes en larmes. Et avec Claire, mon épouse, on se relayait pour l'avoir constamment, finalement, en écharpe de portage. Euh, pour tout vous dire, avant la naissance, c'était impossible pour moi d'imaginer une autre façon de coucher son bébé que dans une turbulette à plat d'eau, dans une chambre à 18 degrés. Euh, quand finalement, on arrive à moins de trois heures de sommeil par nuit, euh, entrecoupé de multiples réveils, euh, que les oreilles sifflent parce que notre enfant hurle et qu'on n'arrive pas euh, à euh, répondre à, à ses pleurs, on doit revoir les plans à la baisse, euh, on doit trouver des solutions pour tenir et, et donc on a dormi assis euh, en écharpe de portage avec un coussin d'allaitement tout complètement en dehors des recommandations euh, pendant les trois premiers mois de vie. Au bout d'un mois, Lucien ne prenait pas assez de poids euh, et on n'a pas trouvé le soutien espéré euh, dans, dans l'entourage pour porter l'allaitement de ma femme. Euh, elle a fait deux mastides coup sur coup. On a commandé un tirelet qui est arrivé au bout d'une semaine. Il euh, y avait peu de présence de l'entourage familial qui habite loin, euh, malheureusement. Euh, et sa euh, sage-femme qui n'a pas forcément trouvé de solution euh, à, à son problème. Et ça, ça a engendré chez nous un moment de stress euh, et de crainte, euh, probablement lié aussi aux 1000 jours où on mettait un petit peu tous les conseils euh, du projet au même niveau, ce qui rendait finalement notre quotidien euh, impossible. C'est finalement euh, la pédiatre de Lucien, le docteur M, qui euh, a su être à notre écoute, à nous aider, à nous euh, réconforter. Et ça a été pour nous un véritable soutien euh, dans notre parentalité. Euh, elle nous a permis de prendre du recul euh, finalement sur, euh, sur tout ça, en trouvant notre propre façon de faire, qui n'est peut-être pas euh, euh, si mauvaise que ça. Euh, et quand j'ai dû reprendre le, le travail début euh, novembre, euh, mes collègues m'ont permis de prendre 15 jours de plus, parce que c'était encore compliqué, mais il a bien fallu reprendre euh, à un moment. Quand j'ai repris la séparation, elle a été euh, difficile. Euh, car quand on quitte la maison à ce moment-là le matin, euh, je, je sais que je laissais clair en difficulté face à un bébé qui n'était euh, pas facile. Euh, J'ai essayé de réorganiser un petit peu ma vie professionnelle euh, en diminuant la charge de travail, mais pas assez pour euh, aider. Euh, la reprise du travail, elle est pour moi ambivalente parce que... Euh, Forcément, c'est un soulagement de reprendre le travail. J'aime mon métier. Ça permet de retrouver une activité sociale. On fuit un petit peu le foyer où c'est compliqué. On remet de côté la charge mentale qu'on a découvert en partie et qu'on a partagé pendant un mois. Mais de l'autre côté, c'est aussi une source de culpabilité énorme parce qu'on a l'impression de quitter un peu le navire alors que les choses étaient loin d'être réglées. Euh, mais avoir pu être là pendant ce mois euh, de, de, de congé euh, paternité, euh, je pense que c'est quelque chose d'essentiel euh, et je n'imaginerais pas une autre façon de faire euh, aujourd'hui, même si c'est vrai, ça a été épuisant euh, et ça a été source de stress euh, également. À trois mois, euh, Lucien a eu moins de reflux, il est devenu moins irritable, il reprenait euh, du poids. Il s'apaisait beaucoup plus facilement, il a moins pleuré et il a commencé à dormir enfin dans son propre lit en co-dodo. Euh, ça a été vraiment source d'apaisement pour nous trois euh, et on a commencé à voir euh, les bons côtés, que c'était sympa d'avoir un bébé, qu'on ne s'était peut-être pas trompé. Euh, et aujourd'hui, c'est un bébé euh, qui est fantastique, qui rit aux éclats, euh, qui adore manger euh, et en toute objectivité, c'est le plus beau bébé du monde, il paraît. Mais il aura fallu attendre trois mois euh, avant que la situation devienne supportable. Et trois mois, c'est ce qu'on appelle aussi le quatrième euh, trimestre de grossesse. Euh, c'est peut-être cette durée-là qu'il faut avoir comme objectif, moi, à mon sens. Euh, le temps de donner à notre bébé, le temps de découvrir son nouvel environnement, mais aussi à nous, parents, euh, d'apprendre à le connaître. Euh, ce qu'on retient avec ma femme de ce premier mois de vie de notre fils, c'est ce premier mois de congé paternité que, que j'ai eu, euh, c'est qu'on s'est vraiment rapproché euh, avec ma femme. On a consolidé le, le, le binôme euh, qu'on qu était euh, en nous relayant constamment, malgré la fatigue euh, et, et l'inquiétude des, des premières semaines. Euh, et j'ai eu la chance, du, du coup, en étant là, de pouvoir aussi assister à, aux liens euh, qui se créent entre une mère et son enfant. Euh, et j'ai découvert comme une mère formidable. Euh, pendant ce mois, on a pu se répartir, comme je disais, la, la charge mentale lorsque j'étais à la maison, même si aujourd'hui, il faut être honnête avec mon activité, c'est elle qui porte notre couple et, et, et le quotidien. Euh, mais ça m'a permis apercevoir ce qu'elle vivait. Euh, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour apprendre à, à communiquer l'un avec l'autre aussi. Euh, ça m'a permis de tomber amoureux de mon fils. Euh, en le voyant jour et nuit grandir et, et s'éveiller. Euh, et, et je pense sincèrement que, que ce mois de congé paternité, c'est probablement le début d'un changement euh, de notre génération qui va permettre au papa d'avoir une nouvelle dynamique euh, dans euh, sa famille. Euh, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Voilà, merci. Merci.